Bonjour à tous, et bienvenue dans cette courte vidéo de news concernant le projet codioco Frontières virtuelle. Nous préparons une vidéo beaucoup plus complète pour plus tard, d'ici la fin de l'année. Mais avant, je tenais à vous informer sur les dernières avancées concernant Frontières Virtuelles. Donc ça y est, on a passé le cap des enregistrements. Et nous avons actuellement 11 minutes de près sur les 1h40 d'épisodes de prévu. Côté musique, je continue après à produire les, les OST, et il n'en reste que très peu à faire, 15 OST sont déjà dans les cartons et prêts à l'usage. Côté artwork, vous avez sans doute découvert la couverture du mini épisode sur Twitter, mais aussi le travail de Tanosiano concernant Aelita et Odd Adult. Vous découvrirez prochainement Jérémy Belpois, qui est en cours de, de création. Nous envisageons de faire une foire aux questions d'ici janvier. Si vous n'avez pas vu passer l'info sur nos réseaux, vous pouvez bien entendu poser vos questions sur les commentaires de cette vidéo. On pourra répondre à pas mal de questions, qu'elles soient techniques ou en lien avec les membres du projet, ou même en lien avec l'intrigue. On va juste essayer de ne pas spoiler, bien évidemment. Tentez votre coup on a juste besoin de 10 questions pour faire l'affaire, au minimum. Si on a plus, on fera plus. C'est évidemment vous qui posez les termes. Avant de conclure la vidéo, je vous invite bien entendu à nous rejoindre sur Discord et nous suivre sur Twitter. Nous sommes beaucoup plus actifs dessus. Je vous mettrai les liens en description, donc pas de problème là-dessus. Et à présent, je vous laisse sur une des musiques que vous retrouverez en septembre 2023. Bye